Bonjour et bienvenue sur la Marketplace Celsi. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un de nos partenaires, Simple et Beau. Simple et Beau vous propose un site internet vitrine clé en main, efficace et sans engagement. Faire appel à Simple et Beau, c'est un site sur mesure. C'est un référencement optimisé sur Google, une mise en ligne rapide, un accompagnement par un conseiller dédié, mais également des modifications illimitées. L'outil est vraiment très simple et intuitif. Et le site est bien sûr sécurisé et répond aux normes en vigueur. Avec Simple et Beau, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, être totalement autonome. Et vous pourrez bénéficier également d'un accompagnement dédié. Une personne à votre écoute. Une fois votre site créé, vous allez pouvoir créer un lien avec votre outil CELSI CRM. Pour récupérer automatiquement les différents contacts qui vont venir sur votre site et être intéressés par votre offre. Pour proposer aux visiteurs de votre site internet de remplir un formulaire. Ce qui aura comme conséquence de pousser le contact dans votre outil de CRM. Je viens sur votre site internet, je suis intéressé par votre offre, je remplis un petit formulaire sur votre site et automatiquement je me retrouve comme contact dans votre CRM. Et plus que ça, vous allez pouvoir créer également automatiquement une opportunité d'affaires qui va venir se ranger dans le tunnel de vente correspondant. Vous en tant qu'utilisateur celle-ci, vous aurez une notification pour dire que vous avez une nouvelle demande, venant de votre site internet, et vous n'aurez plus qu'à me recontacter. Pour pouvoir créer cette liaison, celle-ci met à votre disposition un widget que vous pouvez retrouver dans vos réglages. Dans la partie développeur, portail développeur, et vous avez ici un widget que vous allez pouvoir tout simplement paramétrer. Vous allez choisir la source, très important, site web, dans quel tunnel de vente pipeline l'opportunité va se créer n'oubliez pas qu'avec celle-ci vous pouvez en créer autant que vous voulez vous avez ensuite les champs de qualification que vous allez pouvoir mettre en obligatoire par exemple sur votre formulaire vous allez pouvoir également choisir un minimum de design et où vous souhaitez faire apparaître ce formulaire une fois ces champs remplis vous n'aurez plus qu'à enregistrer et tout simplement récupérer le code qui vous est donné par celle-ci et l'ajouter à votre site internet. Et vous aurez dorénavant sur votre site vitrine un formulaire de contact qui va créer automatiquement des contacts et des opportunités dans votre compte CRM celle-ci.